Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette troisième partie de la FAQ de l'été, qui décidément aurait été bien longue parce que vous m'avez posé beaucoup de questions, et, et voilà, et mes réponses sont pas courtes non plus, j'avoue. Euh, donc on arrive à la partie lecture et divers, hein, parce qu'à la fois il y avait des questions, je savais pas comment les classer, donc c'est divers. Et je commence avec les questions de lecture. Avec Alex qui me demande, euh, est-ce que tu connais des livres avec des personnages LGBT et non blancs pour ma part, chez J. Baldwin, la conversion que je suis en train de lire, le roman Lies We Tell Ourself, qui traite d'une histoire lesbienne interraciale pendant la ségrégation, je ne vois pas trop. Euh, donc effectivement, euh, les représentations LGBT dans la littérature sont quand même majoritairement, largement majoritairement blanches, euh, néanmoins on trouve quand même quelques petites exceptions, heureusement. Peut peux citer dans Léa à Contre-temps, et dans d'ailleurs dans aussi euh, Love, Simon, euh, c'est des personnages secondaires. mais Dans Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, euh, on est avec deux personnages euh, principaux latinos. Dans Silence Radio d'Alice Usman, euh, L'héroïne est noire et bisexuelle, et euh, puisque je vois que Alex, d'autres questions, est-ce que tu connais des romans historiques avec des personnages LGBT, etc. Je t'invite, et je vous invite d'ailleurs, à consulter le répertoire La Reine Bothek, qui est un répertoire participatif qui référence des euh, livres de fiction avec des personnages LGBT, que ce soit des personnages principaux, des personnages secondaires, etc. Euh, C'est participatif, c'est-à-dire que tout le monde peut proposer des fiches de livres, donc tous les livres ne sont pas référencés sur La Reine bothek. Euh, pour le moment, en tout cas, mais il y en a un certain nombre et vous pouvez chercher par mots-clés dans le moteur de recherche. Euh, par exemple, si vous cherchez euh, racisé, vous allez avoir des histoires avec euh, des personnages LGBT racisés. Si vous cherchez historique, vous allez avoir de la fiction historique avec des personnages LGBT. L'affiche est normalement assez détaillée pour que vous sachiez si c'est des personnages vraiment très secondaires ou si c'est le personnage principaux. Il y a un petit avis en général d'une personne qui a lu pour qui vous dit bah, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien. Après évidemment chaque avis est subjectif. Mais euh, voilà, ça peut vous aider déjà à faire des recherches et euh, bah, à trouver un petit peu euh, des lectures qui pourraient éventuellement être susceptibles de vous plaire. Pour un roman historique avec des personnages LGBT, récemment j'ai lu Le renard et la couronne de Yann Fastier chez Talent euh, Haut, qui est vraiment très bien euh, et du coup que je euh, conseille euh, beaucoup beaucoup. Alex, toujours, euh, me pose la question Quel livre t'ont marqué durant ton enfance Il euh, y a beaucoup de livres qui m'ont marqué quand j'étais enfant, euh, mais je dirais bon, Le Seigneur des Anneaux, forcément Harry Potter, évidemment euh, tout ce qu'a écrit Pierre Pottero, que j'ai lu durant tout mon collège Plus jeune, au primaires je lisais beaucoup Roald Dahl euh, Les Royaumes du Nord aussi euh, Il y en avait beaucoup euh, mais voilà, parmi les principaux. Ma vie en lilas euh, me demande, mon roman traite de la cause LGBT et j'aimerais vous le faire lire, euh, vous serez d'accord. Alors j'ai pris cette question notamment parce qu'elle est représentative de cette question, on me la pose souvent, enfin j'ai souvent des auteurs et des autrices qui viennent me voir pour me proposer des lectures. Alors vous pouvez toujours me proposer votre livre par mail, s'il vous plaît mettez le résumé, mettez le genre, le nombre de pages, voilà, des informations comme ça hyper factuelles, dites moi si c'est LGBT ou pas. Et après, euh, je vois en fonction des livres que j'ai, sachant que j'en ai déjà beaucoup à lire. Donc parfois je dis Ah, oh, je prends plus de livres parce que là, voilà, sinon je vais jamais m'en sortir. Euh, parfois le scénario me plaît pas spécialement. Euh, J'évite en général de vous faire des frais euh, en m'envoyant un livre si je sais à la base que je vais pas trop lire ou que le style, euh, le genre du roman euh, est pas forcément ce que je préfère. Enfin voilà et puis comme je reçois beaucoup de demandes, euh, je ne peux, peux pas tout accepter et puis bah, après il y a ce que j'ai envie de lire sur le moment ou pas donc voilà, c'est un peu compliqué mais vous pouvez toujours proposer enfin, voilà. après j'essaierai de vous répondre, j'essaierai <rire> Weird Weird euh, qui me demande quel est ton roman LGBT préféré euh, Alors ah c'est difficile ça comme question euh, mais je dirais quand même j'ai été beaucoup marquée par Opération Pantalon de Kate Clark. J'aime beaucoup Kate Clark de manière générale. J'avais beaucoup aimé a Kiss in the Dark notamment. Que ça fait longtemps que je l'ai pas lu d'ailleurs. Peut-être il faudrait que je le relise. Peut-être j'aurais pas le même avis. Mais du coup que j'ai lu récemment, c'est Opération Pantalon, qui est vraiment super avec un héros garçon trans. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Samuel qui me demande y a-t-il un âge d'après toi pour lire des Yaoi Alors, bah non parce qu'en fait, il y a des yaoi euh, avec des scènes de sexe euh, explicites, des yaoi euh, avec à peine un bisou. Le genre est très varié, euh, on trouve de tout, euh, on trouve des choses euh avec des scènes de sexe censurées, euh, d'autres où les détails vont être très très présents. On va trouver des choses ultra guimauves qui pourraient être lues par un enfant de 12 ans, et euh, d'autres qui sont beaucoup plus euh, « hard », entre guillemets, euh, et qui, bon, voilà, à partir de <rire> 17-18 ans euh, Donc voilà, ça dépend vraiment euh, du yaoi. Euh, mais, enfin, c'est comme demander à partir de quel âge on peut lire euh, un manga, enfin, ça dépend du manga. Enfin, vous n'allez pas lire euh, les mêmes mangas à 10 ans que euh, à 25 ans. Ça n'est pas du tout ma réponse. Samuel, des garçons hétérosexuels peuvent-ils lire du yaoi sans pour autant être LGBT euh, Bien oui, puisque euh, tu ne deviens pas automatiquement gay en tenant un yaoi dans tes mains. Donc a priori, tu peux le lire si tu aimes bien. Voilà, le, le boy's love c'est pas réservé euh, à une seule catégorie de personnes, enfin si t'as envie d'en lire t'en lis, enfin, c'est tout. Lexing, aurais-tu un livre à conseiller pour un parent dont l'enfant est transgenre, quelque chose qui lui permettrait de comprendre un peu mieux sans l'utilisation de termes trop compliqués Alors je dirais, euh, mais je te conseille peut-être de le lire avant pour vérifier que ça correspond à ce que t'as envie de faire lire à tes parents. Popier les métamorphoses, qui est un roman justement sur une famille, euh, la famille dans son intégralité, avec une petite fille qui se trouve être trans. Et les parents supportent leur fille euh, dans sa vie, dans son parcours, dans son évolution et euh, dans le fait qu'elle grandit. Euh, du coup, ça pose quand même pas mal de bases et ça montre un peu comment peut réagir une famille face à la transphobie administrative, face à la transphobie euh, quotidienne, enfin voilà, des choses comme ça. Donc je trouve que ça explique plutôt bien les choses. Euh, sans pour autant euh, utiliser plein de termes. Ça a été écrit par une mère d'une petite fille trans, donc peut-être qu'en plus du coup, il y a une note d'auteur à la fin de l'autrice qui explique un petit peu son propre parcours, donc peut-être que ça peut parler en plus euh, à des parents. Encore une fois, je, je vous conseille, euh, lorsque vous voulez offrir un livre euh, avisé, un peu éducatif, je vous conseille vraiment de le lire avant pour voir si ça ben, correspond un peu à ce que vous avez envie de faire passer parce que moi je conseille des trucs mais peut-être que vous allez vous rendre compte que bah finalement c'est pas forcément adapté à votre situation, enfin voilà. Amory, as-tu des livres accessibles aux personnes qui souhaitent se remettre à la lecture à conseiller Alors des livres en soi, euh, je réfléchissais, pas forcément de, de livres en particulier, mais euh, je sais que moi quand j'avais arrêté de lire, euh, j'avais arrêté euh, au début de mes études, ce qui m'a aidé à m'y remettre c'est de relire de la littérature à nous parce que du coup, c'était la dernière littérature que j'avais dévorée, puisque j'étais ado à l'époque où je dévorais euh, 4 livres par semaine. Du coup, il euh, y avait cette espèce de truc de nostalgie qui faisait que j'arrivais à me, à me replonger dans cet état, euh, dans ces moments-là où je lisais beaucoup, et donc euh, ça me parlait pas mal. Et après, euh, je trouve qu'on qu'on ne relit pas assez, ces divorces. enfin moi je suis quelqu'un qui relit beaucoup, et du coup relire quelque chose que tu as beaucoup aimé, euh, que tu as dévoré euh, quand t'étais plus jeune ou euh, moins jeune, enfin ça dépend à quel moment t'as arrêté de lire. Enfin, voilà, relire quelque chose, euh, ça peut aider à se remettre un petit peu en jambes, et ensuite, le plus simple, c'est d'aller vers des choses qui ressemblent un peu, voilà. As, par exemple, je sais pas, t'as adoré euh, l'Assassin Royal euh, quand t'avais euh, euh, 13 ans, euh, depuis, tu t'as plus vraiment relu, bah est-ce que, bon, sans forcément relire euh, l'ascenseur royale, peut-être que tu peux lire euh, la suite ou euh, peut-être lire quelque chose qui ressemble, qui est aussi dans la fantaisie. Voilà, essayer de rester dans sa zone de confort d'abord, pour se remettre à lire et ensuite du coup passer, enfin euh, élargir ses horizons et lire d'autres trucs éventuellement si on en a envie. Ce serait mon conseil. Euh, Vivi Bookstory Salut, je sais pas si tu en as déjà parlé dans une vidéo, mais dans le doute, quelle maison d'édition ayant une ligne éditoriale ou une collection dédiée à la littérature LGBT+, pourrais-tu conseiller Alors, il y a des maisons d'édition spécialisées euh, en littérature LGBT, les éditions Rainbow par exemple, euh, les éditions des Elfes sur un tracteur, enfin voilà, des maisons d'édition comme ça, qui existent et qui, voilà, des livres euh, sur cette ligne édito-là. C'est pas forcément des maisons d'édition très connues, euh, je trouve souvent beaucoup de romances, Parfois des ouvrages un peu spécialisés, euh, de témoignages, enfin bon ça dépend un peu, enfin voilà. Euh, après il y a tout ce qui est, il y a beaucoup de maisons qui sont spécialisées dans l'homoromance, Boys Love ou Girls Love, des maisons d'édition généralistes, euh, qui ont une collection LGBT, enfin euh, il y en a pas, <rire> voilà enfin j'en ai jamais trouvé. Après il y a des maisons d'édition qui produisent et qui éditent pas mal euh, de bouquins euh, avec des personnages LGBT dedans. Euh, je pense aux, aux éditions Talent haut, mais en édition euh, jeunesse, qui essaye de lutter un peu contre les stéréotypes de genre et qui du coup propose euh, souvent euh, une petite diversité euh, LGBT dans ses lectures. Personnellement, je, je suis pas mal euh, leur, euh, leur publication. Et puis euh, la collection R, qui euh, traduit pas mal d'auteurs LGBT. Euh, ils traduisent tout Kate Clark, euh, ils ont traduit euh, Adam Silvera, ils ont traduit... Euh, euh, celle dont j'ai toujours rêvé, enfin voilà, des, euh, des bouquins comme ça euh, qui fait que du coup on peut retrouver euh, dans leur collection euh, des trucs LGBT. Voilà, c'est ce qui me vient comme ça. Après, enfin euh, souvent c'est euh, des maisons d'édition généralistes qui ont un ou deux livres avec euh, des lesbiennes, des gays, enfin voilà. Euh, mais il euh, y a rarement une... enfin j'ai rarement vu une volonté hyper... enfin euh, d'en mettre beaucoup quoi. Il va y avoir un bouquin sur toute l'année. Mais après, euh, bof quoi. Il y a les éditions Akata aussi, euh, qui font du manga, euh, qui éditent des trucs LGBT, ils ont fait Cladame euh, Le mari de mon frère, euh, un romantic love story notamment. Euh, donc eux aussi je pense euh, tu peux aller voir. Alors mi Mikurda, euh, Bonjour et merci pour cette FAQ, je me demandais si tu comptais parler davantage sur ta chaîne de littérature LGBT, mais qui soit pas des jeunesses et ados. Je trouve ça génial que tu en parles, que tu parles de la façon dont ces thèmes sont abordés dans la littérature jeunesse, mais étant plus âgée, j'ai du mal à trouver des lectures LGBT qui pourraient correspondre davantage. Effectivement, c'est possible. Euh... Après, c'est vrai que je suis particulièrement attachée à la littérature jeunesse, c'est ce que je lis le plus. Euh, donc forcément, euh, j'en propose plus sur la chaîne puisque comme j'en lis plus, ça se retrouve dans, dans mes vidéos. Mais je ne lis pas que ça. Et Il y a des livres, par exemple, un peu adultes là, qui sont en attente de lecture sur ma table de nuit, donc oui. Il euh, y aura d'autres livres. Euh, après, j'essaye dans les grosses vidéos que je fais sur euh, les personnages bisexuels, les personnages lesbiens, etc. de mettre pas que des livres jeunesse. Euh, donc, normalement, il y a des choses à piocher aussi là-dedans. Après, euh, voilà. Je sais pas trop quoi ajouter. C'est fini euh, pour ce qui est lecture. Il me reste des questions diverses. Alors, j'ai Valentine qui me demande, t'es passe-temps à côté de la lecture. Alors, euh, je beaucoup de séries. Euh, beaucoup, beaucoup. Euh, je fais des crochets un petit peu, euh, je tiens un bullet journal qui m'occupe, euh, j'écris énormément et euh, ça fait déjà pas mal tout ça, après je fais d'autres trucs à l'occasion, mais euh, ouais, je dirais ça. Nom... Je ne sais pas comment prononcer ce pseudo. Euh, ta vie te plaît maintenant que t'es sur Montpellier euh, Oui, ça se passe bien, j'ai trouvé un travail et, euh, et ça va bien, merci, même s'il si fait très chaud. Chaud. nart qui me demande ta queen préférée de RuPaul Dragrace parce que elle sait que j'aime beaucoup RuPaul Dragrace euh, ma queen préférée C'est difficile une seule j'aime beaucoup Raja qui est la gagnante de la saison 3 euh, j'aime beaucoup Jinx la gagnante de la saison 5 euh, j'aime beaucoup Sasha euh, gagnante de la saison 9 et Peppermint aussi, qui était dans la saison 9, mais euh, ma préférée de toutes reste Bianca Del Rio, qui est la queen d'entre les queens, que j'adore, que j'aime tellement, euh, donc c'est la gagnante de la saison 6. Julien qui me demande, que penses-tu de représentation LGBT+, dans les dessins animés actuels Alors je, je regarde pas des masses de dessins animés en fait, à part Steven Universe et Attack on Titan, donc... Mon regard est très très biaisé, euh, mais en général quand je me pose euh, à côté de ma sœur qui regarde des dessins animés, euh, clairement ça va pas pisser loin quoi. Enfin, oui, il y a Steven Universe, hein, c'est cool, mais à part ça, personnellement j'ai pas vu grand chose. Les représentations LGBT+, dans les dessins animés, j'attends encore. Je pense qu'on en est encore à créer des personnages féminins euh, intéressants dans les dessins animés, et à essayer de décloisonner un peu euh, les dessins animés pour filles et les dessins animés pour garçons. Et après, euh, on pourra s'intéresser aux représentations LGBT. Je vous conseille d'ailleurs la chaîne de euh, Alice in Animation qui est très bien, qui parle justement des dessins animés, du processus de production et des représentations là-dedans et tout ça. Euh, donc voilà, je te conseille d'aller voir cette chaîne parce que je pense que ça pourra t'intéresser. Alex, est-ce que tu joues aux jeux vidéo Si oui, lesquels sont tes préférés Est-ce que tu connais des jeux vidéo, des personnages LGBT euh, Non, je ne joue pas aux jeux vidéo. Voilà, enfin à peine, enfin un petit peu de temps en temps, mais je n'ai pas de, de préféré. Quoique j'ai beaucoup aimé euh, Little Inferno, qui était un jeu où tu fais cramer des trucs euh, qui était vraiment très très bien. Et euh, j'ai beaucoup trop joué à ce jeu et, euh, et le truc c'est qu'on peut pas vraiment recommencer, enfin sinon c'est un peu chiant en fait, quand tu recommences donc euh, je joue plus à des petits trucs euh, de temps en temps euh, qui durent pas longtemps que euh, à des trucs un peu longs quoi. Est-ce que tu as des films à conseiller avec une problématique ou des persos LGBT Alors j'ai mes films préférés de tous les temps qui sont Pride. Euh, L'ilting ou la délicatesse euh, J'ai vu Comme As You Are aussi, qui était vraiment bien au cinéma ces derniers temps euh, J'ai récemment vu aussi Moonlight, que j'avais laissé traîner un peu Et, et, et vraiment bien Donc voilà Qu'est-ce que tu as fait comme étude J'ai fait une prépa PCSI, Physique, Chimie et Sciences Industrielles Ensuite j'ai fait une licence des histoires de l'art Donc <rire> ça et euh, après j'ai fait un master euh, culture et métier du web euh, du coup pour être dans la communication web et, et voilà ce sont mes études. Mais j'en ai fini avec vos questions, euh, j'espère que cette FAQ vous a plu, c'était long et laborieux, euh, je m'en excuse mais j'espère que c'était un minimum intéressant quand même. Dans tous les cas merci d'avoir regardé, euh, on se donne rendez-vous pour des prochaines vidéos et puis pensez à vous abonner, à mettre des pouces vers le haut, à mettre des commentaires, tout ça, tout ça, ça me fait toujours très plaisir. Et, à, et voilà, à très vite pour des vidéos sur des livres.